Je m'appelle Christophe Najdowski, euh, j'ai 44 ans, je suis maire adjoint de Paris en charge de la petite enfance et je suis euh, candidat d'Europe Écologie des Verts à la mairie de Paris. Voilà, sinon, ma profession d'origine, c'est euh, professeur en sciences économiques et sociales. Alors, je suis candidat parce que d'abord je m'intéresse à, à la chose publique et c'est pour ça que je milite euh, depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Euh, je veux être acteur euh, de, de ma ville et changer euh, les choses euh, au quotidien et si je suis candidat aussi, c'est parce que j'aime Paris et parce que c'est une ville qui est quelque part paradoxale. C'est une ville qui est extraordinaire, c'est la plus belle ville du monde. Il suffit de se poster sur un pont, sur la Seine, pour voir à 360 degrés la beauté de Paris et de la capitale. Et c'est aussi une ville qui, pour ses habitants, peut être dure au quotidien. Et donc ce que je veux, moi, à travers cette campagne, c'est apporter de la proximité, de la convivialité, du bien-être pour les parisiennes et les parisiens.